Il y a un Fab Lab, juste en haut, là. Ici, il va y avoir de la lumière qui va rentrer. Là, il va y avoir un café bistrot citoyen, euh, quoi, d'autre? de l'escalade, euh, dehors, par là, dans une nouvelle construction. Enfin, c'est extraordinaire. Ce soir, c'est le lancement officiel, si on veut, de ce projet. Ça parle, ça échange, il y a des questions, et c'est ça qu'on veut. C'est retrouver cette ambiance, ce lieu intéressant, vivant. C'est un projet qui a émergé les promoteurs et les, les citoyens. Et nous, notre travail, c'est d'être à l'écoute de ce projet qui a émergé, ensuite de l'articuler pour tout le monde. Donc, un rôle en quelque sorte de hôte de processus. Donc, qu'est-ce qu'on a fait concrètement Nous avons parlé beaucoup avec les citoyens et les promoteurs. J'ai assisté là à la présentation des plans qui permet de repenser l'espace de manière complètement, euh, complètement différente. Et là, je vois une énergie, un dynamisme qui est assez impressionnant. Euh, un processus qui pour moi fait, fait du sens dans, dans le, du côté de la créativité, mais aussi qui se confronté à du réalisme au niveau de, des, des finances, de comment on monte le projet, comment on fait, on transforme une utopie finalement en action. En fait, je suis très impressionnée. Je me demandais si le discours de participation citoyenne, c'était plus de la rhétorique que vraiment quelque chose de réel. Je dois dire que je suis très rassurée. Je suis très contente de voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont là. Et puis je sens vraiment un désir là, que ce ne pas juste les promoteurs, les quatre organismes promoteurs, mais que les citoyens aient vraiment une place centrale. Il faut le dire, il faut l'avouer, je suis surpris, il y a beaucoup de monde. Et je pense que ça veut dire que euh, tout ce qu'on a fait, ça a convaincu beaucoup de gens. Bien, je suis contente de voir du monde. Il y a des gens importants comme François Saline aussi, le maire aussi. Alors, euh, tant mieux. Euh. Ce n'est pas juste une affaire de promoteur, mais c'est une affaire aussi où il faut absolument que les citoyens s'impliquent dans ce projet-là. C'est la viabilité, selon moi, de ce projet-là. Nous venons officiellement de fonder ce qu'on pourrait appeler un cercle citoyens qui va accompagner les différents promoteurs dans le cheminement de, du projet. Autant à l'idéation, à la réflexion, qu'à la mise en place et qu'éventuellement à la gestion au quotidien. Donc, bienvenue à tout le monde pour euh, se joindre à ce, ce cercle des citoyens. Qui a requalifié au Québec. C'est un enjeu majeur quand même. Plusieurs gens vont le mentionner, c'est ambitieux comme projet. Comment est-ce que ça va se évoluer dans le temps, si on veut euh, Ça, c'est sûr qu'il y a une certaine inquiétude, comme dans n'importe quel projet social, communautaire. C'est une belle salade de fruits parce qu'il y a vraiment <rire> beaucoup, beaucoup de choses. C'est le fun d'avoir un espace comme ça. Il n'y en a pas vraiment ici. Euh, c'est un endroit qui regroupe le monde du quartier. Puis, Comme Thaïs, je me demande vraiment comment ça va être financé. Les gens ont l'air très inspirés par le projet. Je vois, ils se demandent, c'est sûr, est est comment, est-ce que ça va vraiment prendre forme hein? J'ai l'impression que les gens, ils ont un but en commun. Ça sent juste en rentrant dans, dans la place, C'est vraiment accueillant, c'est ouvert, c'est chaleureux, <rire> vraiment. juste besoin de voir des enfants courir dans une église, sur l'hôtel sacré. C'est vraiment quelque chose qu'on n'a jamais vu au ouais. Québec en ouais. comme 60 ans. Il n'y a pas place au pessimisme après ça. Ouais. Okay. Je pense que les gens euh, comprennent que ça résonne euh, vraiment avec euh, l'espoir qu'on avait mis dans ce, cet espace public du 21e siècle. Il reste encore beaucoup beaucoup de travail à réaliser, mais c'est certain qu'on est quand même très très très content de voir que les gens ont répondu présent et que euh, tout le monde est là ce soir. Si c'est pour le travail ici même, euh, je suis prête à aider, à collaborer, pour que chacun et chacune en ait son profit. Longue vie à Saint-Marc et à tous les gens qui imagineront ce lieu vivant,